Bonjour, je suis Moubakar Diallo de Guinée à Conakry, âgé de 22 ans. J'aime le foot et tant d'autres sports. J'aime bien m'entourer des personnes positives. Je suis une personne qui prête attention à beaucoup d'inconnus pour apprendre chacun à sa manières de vivre. Je ne suis pas... Je suis une personne honnête, aimable et sereine. Je suis respectueux, je suis courageux, je suis tout le temps en forme, je suis patient pour tout ce qui vaut la peine, j'aime faire la lecture et apprendre. Je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas paresseux, je ne suis pas ennuyant. Je, suis... je ne juge personne, je ne suis pas trop bavard, je ne suis pas père de famille, je ne suis pas fou. Je ne suis pas arrogant pour quoi que ce soit. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas irrespectueux. Merci. Okay. Merci.